rien filmé parce que j'ai rien fait à part euh, me reposer m'occuper de ma fille donc il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous montrer et j'étais malade donc je me suis voilà je me suis reposée et aujourd'hui ça va beaucoup mieux euh, voilà en, en une nuit c'est terminé cette histoire donc c'est cool même au niveau de la voix ça va donc je vais pouvoir enregistrer les voix de la chanson euh, sans encombre mais aujourd'hui j'ai prévu autre chose que de bosser sur euh, ma musique donc euh, pour pas Rien vous filmer du tout non plus aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler de ce que j'ai fait cet été parce que c'est vrai que j'ai pas posté grand chose en termes de vlog, de racontage de vie et tout euh, ces derniers temps. En fait, cet été j'ai bossé un répertoire de reprises et j'ai joué euh, sur les places village et dans des campings et tout ça. Un set de 2h environ euh, à la guitare et au piano. En fait la base du répertoire que j'ai pris quand j'ai commencé à travailler ça c'est euh, des morceaux que je jouais beaucoup sur Twitch déjà vu que je faisais pas mal avant de live euh, de reprises de chansons au piano. J'ai pris ça comme base, je les ai bossés et après j'en ai rajouté, rajouté, rajouté à la guitare aussi. Au final euh, pour me retrouver avec un répertoire de on va dire 2h15, 2h30. Bon à la fin euh, là en septembre, euh... non en octobre et en novembre, je devais faire des concerts aussi et ça a été annulé parce que ben voilà, les... la musique amplifiée dans les restaurants été interdite. Puis après, il y a eu le couvre-feu et puis maintenant le confinement. Donc, c'est vraiment pas du tout propice aux concerts en ce moment. C'est pour ça que là, euh, pendant les temps qui viennent, je me focalise sur reprendre les vlogs et aussi reprendre les lives. Mais ça, ça viendra plus tard pour l'instant. Je vais terminer mon EP parce que j'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai pas envie de commencer à partir sur un nouveau projet de live et tout parce que ça va me demander quand même pas mal de boulot. Je vous en parlerai plus tard mais le concept, les choses que j'ai envie de jouer en live sur Twitch et tout, ça va me demander quand même un petit peu de préparation. Donc pour l'instant, je et puis ça va me donner de motivation aussi de me dire je termine mon EP et ensuite je, jouerai, je, je travaillerai sur, sur le live parce que... J'ai vraiment. Euh, je suis vraiment motivée pour ce que j'ai envie de faire là sur Twitch. Mais je sais que si je me lance là-dedans maintenant, mon euh, EP je vais jamais le terminer. Donc, euh, priorité à ça. Une fois que ce sera sorti, on se retrouve sur Twitch. Donc là, je suis en train d'enregistrer les voix de la dernière chanson du EP. Et euh, j'avais envie de partager une, une, une réflexion par rapport à ça Quand j'enregistre les voix de mes chansons je, la chose la plus importante que je cherche à atteindre le résultat que je cherche à avoir c'est pas forcément quelque chose qui soit juste, qui soit parfait techniquement, une prise de son impeccable c'est surtout euh, l'état dans lequel je suis et l'intention que je mets dans ce que je chante parce qu'au début les premiers morceaux que je faisais, j'avais vraiment euh, du... les voix c'était le truc le plus galère pour moi à enregistrer aujourd'hui c'est plus facile parce que j'arrive plus facilement à me mettre dans l'état dans lequel je sais que j'arrive le mieux à interpréter la chanson ou en tout cas avoir un... je sais pas, c'est pas trop descriptible en fait, c'est vraiment une espèce de... Un espèce de flottement interne, comme euh, une prise de recul par rapport à soi-même ou, euh, ou peut-être une image mentale qu'on peut avoir par rapport à la chanson une ambiance en fait, se mettre dans un dans une enveloppe de... <rire> je sais pas comment expliquer exactement mais c'est une forme de distanciation en fait que je cherche à atteindre et aujourd'hui, je suis contente de réussir à l'atteindre plus facilement qu'avant. C'est pas toujours euh, évident, mais en tout cas, je, je sais que, que le mieux que j'ai à faire quand j'enregistre les voix, en tout cas, c'est de ne pas avoir peur de faire une erreur, de ne pas chanter juste ou de... Voilà, c'est surtout euh, là, une, une recherche d'ambiance, de vocale, je sais même pas si ça fait sens que je dis la ambiance vocale mais c'est comme ça que je le décrirais mais en tout cas